Salut guys, mon nom est JP, bienvenue à Freeride Québec. On est en DH au Mont saint On va laisser musiner une piste double noir. Je vais aller vous en montrer une pas facile. Probablement la plus rare de la montagne. Dans le domaine du légal. On s'en va faire la chômeuse. Je suis curieux de savoir si c'est quoi la piste la plus difficile au Québec. J'ai pas eu la chance de tout faire encore, c'est certain. À ce jour, je pense la chômeuse, c'est ma pire. Puis, comme je dis toujours, on a du monde qui font du downhill et des qui sont juste débiles mentales. Donc, on essaiera pas de les impressionner, ils sont meilleurs que moi. So, chômeuse top to bottom. Sinon, c'est une piste qu'on va linker avec la 18-37. 18-37 tout chômeuse. On évite cette partie-là ici, qui est probablement la plus difficile. C'est une partie qui est assez... Euh, disons qu'elle a du vécu. Et elle a mouillé un petit peu cette semaine. Elle est encore humide de cette pluie-là, même si ça fait trois jours. Les racines et les roches sont assez glissantes. J'arrive de faire tac-tac les -tac inuc. C'était pas évident. Ça fait que... Je vous invite à pas sous-estimer cette piste-là. C'est vraiment du gros stock. Non, c'est pas la plus difficile de la montagne, je sais. On parle pas du land. Je pas le droit d'en parler, officiellement. Alors, ça va bien. demandez-moi pas hey, si je fais la tordue jusqu'à de faire la chômeuse. La réponse est probablement non. Encore dans les, les sections assez faciles. On va commencer à prendre du dénivelé assez rapidement. une section plus floue. qui euh, est sous bois Mais je la connais pas parfaitement, en fait qu'on ne pas trop la machine. Ok. Ça, ça va bien. Ok, on tombe un stop se sur mon JP. Ah! Oh, fucking shit! Ça, ça va. Non, j'ai pas les meilleures lignes, je le sais. Je suis comme pas à l'aise de dropper ces roches-là parce qu'on prend fucking la vitesse dans le bois. Ok, ça. On va recommencer, ça je suis capable de le faire. Concentration, on va approcher par ici. Ok. Les gars de DH de la montagne, c'est écoute, ses doivent se tordre. C'est off, <rire> c'est vraiment off. Ça va bien. Ah, je vais prendre le chicken à droite. Est-ce es que tu piqué? Ça va, ça va, ça va. Ça va, ma ligne n'est pas bonne, mais ça va. Okay. Ouh. Oh my god, la bière va être bonne. Il est genre 11h le matin. Ça va. Les lignes sont pas faciles. Ça... Mais en fait, je suis amené par un gars damné, là, là. dans en OK, fait que ça, ça... Hey. Ah, ah. J'essaierai même pas de vous montrer l'effet GoPro, c'est genre... Ah. Je l'ai filmé l'an passé. C'était pas présentable, j'étais pas capable de la faire. Je suis pas mal plus en contrôle. Ça veut dire que j'ai pris du skill versus l'an passé. Et là, je me concentre. Ok, okay. Pas un 10 sur 10 mais uh, uh, je suis resté sur le bike fait que c'est good enough Oh my god Et voilà Première section de fête Oh my god ok fait que ça, c'est la première section euh, de la chômeuse. C'est la plus rough, à mon avis. Ah! God! Prochaine section. Ça, je l'ai faite euh, il y a deux semaines. Ça a quand même bien été. Elle était très sèche. Ça va un petit peu plus humide, mais ça devrait être pas si mal. On est à peu près à mi-montagne faut pas sous-estimer cette piste là tant qu'on n'est pas rendu en bas dans l'homme ça va bien, ça va bien, ça c'est cool. On regarde là en avant. Oui, wow! Perfect shot! Là, on va avoir un, un gros drop que je n'ai jamais fait. Je ne sais pas si là que ça va se passer. On va voir. Ah, okay. Je vais aller vous le montrer. Ah non, pas de suite, excusez-moi. Hey, les racines sont glissantes, là, cest à Pas le devant les places. Ok, ça va bien, ça va bien. Ouh. Cabane de scout à gauche ou garçonnière ou je sais pas trop quoi. Ok, on va avoir notre drop qui est pas petit. Ah bah ben, ce sera par exemple, mais là. excusez <rire> je, je le file pas, je suis vraiment pas en forme. <rire> C'est pas super, si c'est pas super, si j'ai comme pas mes lunettes puis j'ai pas d'amis. Ben j'ai des amis dans la vraie vie, mais pas aujourd'hui. Bon, chicken line, excusez-moi. Quand même bien fait. Ah. Ça, on roule sur la grosse roche ici. Ah. Ok! Là, qu'est-ce qu'on ferait d'habitude? On continuerait dans la chômeuse là-bas. Ce que je vais vous faire. Où est-elle? Ah là-bas. Je vais aller vous montrer une ancienne piste. Ça, c'est la fin de l'ancienne 1837. Ah non, c'est rendu ça, excusez. Fait que c'est la Chaumeuse. Donc, petite leçon d'histoire. Ça ici, la section qu'on est là présentement, elle s'appelait pas la Chaumeuse. reculé d'il y a 15 ans. Il y avait une petite chaise double ici qui donnait accès à une piste qui s'appelle la 1837. 1837 commençait ici. Puis elle se rendait jusqu'en bas. Il y avait, euh, il y avait le Fort Cross, il y avait des, des rampes de North Shore. C'était fucking cool. Puis on a encore des vestiges de notre ancienne 1837, les berms en bois. Je j'ai une photo sur cette berm-là. <rire> fait que cette, cette section-là ici, pardon. Ah, des ponts de bois. Il y a un petit peu d'entretien qui a été fait. On a l'équipe d'entretien du Mont-Saint-Anne qui vient faire un petit passage une fois de temps en temps. Super les feuilles. S'assurer que la piste est, est roulable. On sait la grandeur du réseau. Ils sont quand même très, très occupés. Ah! Je perds le but de la merde, excusez. <rire> C'est pas pas un obstacle qui me cause problème d'habitude, j'ai genre. Euh... J'ai perdu le devant, j'ai glissé. Hey les Magic Mary, vous êtes supposés être le meilleur pneu sur le marché, Stiffy. Bon, ouais, je remonte pas, je n'ai rien prouvé. Fait que. Euh... C'est ça, ça c'est une ancienne partie de la 1837. Donc... On s'en prend. Ici, ça vous n'avez pas dû voir ça souvent en vidéo. Ouch, mes doigts. On a ici la 1837 qui arrive en passant justement l'équipe d'entretien. Elle est venue la souffler. Ça fait deux semaines, ça se qu'elle était belle. Un gros merci à l'équipe d'entretien encore une fois. Ils ont quand même un très gros réseau à entretenir mes russes Ça va faire de quoi de vraiment beau que ça soit dans le DH, dans le cross-country. Et j'ai aussi entendu entre les branches qu'il y avait un nouveau directeur des opérations pour la saison estivale. Donc il va s'assurer que. Le Mont-Saint-Anne, c'est une destination incroyable. Ah, en vrai, moi, la, la chômeuse est finie. Que On fait juste faire la fin de la 18-37. Ça fait que j'espère que vous avez apprécié ce vidéo. Euh, expert. Quand même très, très expert. Et si vous êtes curieux de voir les autres pistes du Mont-Saint-Anne, j'ai une playlist qui montre la plupart des trails de dormir <rire> Le safe toi! Puis c'est ça, il va me rester la World Cup et la 2. Allez filmer! Ciao guys!